Bon, je crois que sur ce modèle-là, vous l'aurez remarqué euh, au niveau du timelapse, euh, il y a un petit peu trop fragile à imprimer. Donc euh, je pense que celui-là, je ne vais pas vous le partager. Par contre, je vais en faire une autre vidéo où je vais le remodéliser différemment. Maintenant que je sais que je suis capable de modéliser ça, c'est super motivant en tout cas. Hein. Bon, par contre, euh, comme je me suis un petit peu <coughs> dessus, hein, euh, au niveau de l'impression, c'est un petit peu de la... Enfin, vous savez, le bois à 5 lettres, là. Je me suis dit, il faut quand même que je vous propose quelque chose à accrocher au sapin. Et quand on fait quelque chose de, bon, à 5 lettres, euh, quelle est la seule solution qu'on a pour remédier le problème Ouais, ouais. J'ai osé, je vous l'ai fait. Hein. En même temps, cette année, euh, on ne pouvait pas s'en passer. Hein. Donc, euh, bah, je vais pas le partager forcément, parce que c'est plus pour la blague. Mais si vraiment vous voulez la voir, dites-le moi et je le publierai sur Thingiverse. Hein. Allez, à demain. Ciao, ciao. Ok, Google, c'est Noël.